a deux catégories de projets je dirais des, des projets qui sont un peu de l'ordre du brainstorming et qui euh, qui nécessitent vraiment beaucoup de, de, de mise en place concrète encore à réfléchir et alors des projets déjà un peu plus élaborés et c'est peut-être ce qu'on a mis en, en avant dans une sorte d'escalier euh, partant d'un premier projet qui vise vraiment à rassembler sur base d'initiative bottom up euh, des, euh, des membres de la communauté universitaire autour des vitesses les vendredis internationaux la transition écologique et solidaire et donc rassembler les membres de la communauté universitaire de tous horizons pour faire euh, des actions concrètes que soit euh, lancer un compost partagé, euh, visiter une ville ensemble, euh, aller ramasser des déchets, euh, réparer euh, des, euh, des fuites d'eau dans leur euh, dans leur laboratoire, Voilà, vraiment des initiatives très concrètes. Ensuite on a une deuxième marche sur, euh, sur cet escalier avec euh, des projets un peu plus structurants et donc le soutien de l'institution euh, et un support euh, bah, physique ou de plateforme en ligne et on a une dernière marche euh, sur cet escalier qui un peu euh, je dirais rassemble et met du ciment autour de tout ça en permettant éventuellement de créditer de, de euh, ces initiatives qui tournent autour de l'international euh, puissent euh, entrer dans une sorte de, par de parcours qui leur donne accès à un passeport euh, international. Ce qui m'a vraiment très positivement surpris, c'est ce que j'ai voulu rappeler dans l'introduction tout à l'heure, c'est que l'approche de l'international qui a été partagée ici aujourd'hui est tout sauf mercantile. Donc en d'autres termes, on n'imagine pas l'international comme une valeur, euh, une valeur ajoutée à la à la qualité de, de, de l'université sur un marché. Au contraire, on a, on a rappelé que l'international, décliné à travers les catégories de, de, de l'approche interculturelle et du pluriculturalisme, participe de, de la substance même de l'université et de son projet éducatif. Moi, je suis arrivée ce midi en ne connaissant à peu près pas les projets qui étaient proposés. J'ai été prise dans cette énergie-là et c'est très nourrissant, c'est très enrichissant. L'autre élément qui me frappe, c'est qu'il y a 30 ans, Erasmus commençait à vivre, c'était réservé à une élite, à certains étudiants qui avaient la chance d'être stimulés dans leur famille. Aujourd'hui, tous ces projets visaient à permettre une expérience internationale à l'ensemble des étudiants ou à l'ensemble de la communauté universitaire, que ce soit intra-Mouros ici à louvain ou que ce soit en partant vers l'étranger. J'ai aussi été frappé par une convergence et donc par une intelligence collective qui quelque part décliner de manière parfois un peu différente des volontés, des souhaits très proches. Et donc là je pense qu'on est vraiment dans des projets qui du coup ont un potentiel énorme puisque au total ils rassemblent des, des volontés, des désirs et des intentions conjoints communément partagés. Et donc là je pense que c'est un gage de réussite pour ces projets-là. Ce sont des propositions qui sont émises par des gens qui ont de l une expérience de l'Université. Chacun a son expérience singulière mais finalement ils sont parvenus à les conjuguer de manière telle que ça devient véritablement un programme, une vision qui peut être partagée par tous. Le fait qu'une université organise cet événement, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que je sais que ça se pratique dans plein d'autres environnements, et ça m'intéressait particulièrement aujourd'hui de le voir dans une université, puisque je travaille moi-même dans une université, donc la méthode m'intéresse. Ensuite, ce qui je trouve assez frappant, c'est que les projets qui sont sortis, D'abord il y a des projets qui sont sortis et qui étaient des projets concrets, réalisables. Déjà ce que j'ai remarqué c'est la diversité, c'est d'avoir des étudiants, d'avoir des administratifs, d'avoir des enseignants, d'avoir aussi, on avait quelqu'un qui était plutôt au niveau de la direction. Tous ces gens-là se tutoient, discutent, échangent. On aplanit les hiérarchies et on, et on discute tous ensemble. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est une énergie où tout le monde peut collaborer et participer. Ce qu'on crée, on le crée ensemble. Il n'y a pas de question de ceux qui dirigent et, et, et, et ceux qui obéissent. C'est vraiment tout le monde est au même niveau et on collabore ensemble. C'est vraiment le, ça qui est, qui est le plus marquant.